Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, je viens de tomber sur cette image de malade. Mais là, c'est n'importe quoi. Vous vous rendez compte de Kylian Mbappé La, la dimension qu'il est en train de prendre hein Vous vous rendez compte C'est quel joueur T'as déjà vu un joueur affiché sur le plus grand bâtiment de Dubaï T'as déjà vu ça Quel joueur hein Lionel Messi Jamais. Cristiano Ronaldo Jamais. Donc, tu vas commencer à te taire. Et moi, je vais t'expliquer ce que Kylian Mbappé est en train de devenir. Tu vois, Lionel Messi tu vois, Cristiano Ronaldo, là, Kylian Mbappé, dans sa progression, il est en train de les mettre chacun à leur place. Tu vois ce que je veux dire À son orteil gauche. Là, il y a Messi euh, qui est là, qui commence à dire « Ouais, ben écoute, moi j'ai quand même fait une grande carrière, mais Mbappé, il est en train de lui dire « Écoute, moi j'ai 22 ans, j'ai déjà, déjà une Coupe du Monde. Hein » Donc tu vas commencer à, à, à, à te taire, parce que toi, quand tu avais 22 ans, je pense pas que tu avais une Coupe du Monde. Et puis il peut même dire ça à Cristiano Ronaldo. Hein tu vois ce que je veux dire Et là, dans ce cas-là, on peut dire que Kylian Mbappé commence sa carrière comme un malade mental. Tu vois ce que je veux dire Nous quand on a vu les Cristiano Ronaldo et Messi là, quand ils ont commencé, on a dit "Oh là là, putain, franchement, ils ont du potentiel, franchement. Oh là là, c'est vraiment fort." Au bout de 4 5 6 matchs, on a dit "Ouais, mais c'est vraiment hardcore là ce qu'ils nous font." Après au bout de 1 an, 2 ans, 3 4 5 6 7 ballons d'Or, on s'est dit "Ah ouais, mais c'est les meilleurs joueurs de de tous les temps." Regarde Kylian Mbappé, ça fait combien de temps qu'il joue Hein ça fait même pas longtemps il était encore chez les jeunes. Et là, là, il a déjà une coupe du monde et sa face sur le plus grand bâtiment de Dubaï. Tu te rends compte Hein Même ici en France, Mylène Farmer, on la met pas sur le, bâtiment de, de, le plus grand bâtiment de France. Tu te rends compte Là, les mecs de Dubaï, ils sont allés prendre la photo de Kylian Mbappé et ils l'ont imposé à toute la population. Ils ont dit « Regardez, voilà ». Euh, Kylian Mbappé, il est venu ici, on l'a pris en photo. Et comme vous pouvez le voir, là, sur tout le bâtiment, c'est lui qui est le meilleur joueur, enfin, le meilleur euh, futur euh, de tous les temps. Tu vois ce que je veux dire Et ça, nous, on ne peut être contents Parce que là, tout ce que Dubaï est en train de faire, c'est de sécuriser le bail. De tu ne comprends pas de quoi je parle Bien sûr, Kylian Mbappé n'a toujours pas encore prolongé. Donc là, on est en train de lui faire du pied. Là, si tu n'as pas suivi, il a été élu meilleur joueur de l'année. Alors que Lewandowski, il devait encore il devait encore remporter ce titre. Il, Lewandowski, lui, c'est n'importe quoi. Euh, je crois que dans la, dans la FIFA, l'UFA, dans tout le monde du foot, les Polonais, on les respecte pas. « Ouais, tu viens d'où Tu viens de la Pologne Ouais, t'as marqué combien de buts 1000 buts Ah ouais, c'est bien. Mais vas-y, tu viens de la Pologne. Tu vois ce que je veux dire Parce que là, c'est n'importe quoi. Le mec, qui se fait voler le ballon d'or. Là, il a mis 69 buts juste sur l'année 2021. Et il n'a il aucun trophée de, de ce type-là. On lui a donné trophée de meilleur. C'est n'importe quoi, mais tout ce que je sais, c'est que Kylian Mbappé, il est en train d'entrer dans une dimension incroyable. Et tout ça, c'est pour nous les Parisiens, tu comprends Parce que Kylian Mbappé, quand il a commencé à prendre ses marques footballistiques, c'était à Paris. Voilà, donc c'est là où moi je suis en train de respirer. Le Mbappé, il a respiré le même air, c'est cet, cet air-là qui lui a permis de jouer au foot, de faire des accélérations incroyables. Et ensuite, il est parti dans des magasins parisiens pour s'acheter des équipements de bonne qualité. Tu vois ce que je veux dire Et il a pu s'entraîner de manière assidue et devenir un grand joueur. De là, ensuite, il est parti à Monaco parce que Monaco, en matière de formation, euh, ils sont plutôt bons. Voilà, là-bas, tu ne payes pas d'impôts en plus, c'est plutôt pas mal. Donc, il est parti là-bas, il a fait ses marques. Qu'est-ce qu'il a fait Il est rentré au bercail. Hein voilà. Il est rentré au Bercaille malgré que son rêve, c'était d'aller au Real Madrid. Et le Real Madrid était prêt à lâcher le billet. Vous vous en rappelez hein? Vous vous en rappelez ou pas hein? Commencez pas à faire les aveugles qui commencent à oublier et qui disent n'importe quoi. Il a choisi de venir au Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis Le mec qui remporte des, des Coupes du Monde. Il joue des finales de Ligue des Champions. Des demi-finales. Il réalise des choses incroyables. Il a je sais pas combien de buts. On est à six mois de, de, de, de la saison. Là, là. Les mecs de Dubaï, ils ont compris que c'est sur lui qu'il fallait capitaliser. Tu vois là, tout ce qui est pétrole, tout, tout, tout, ils vont tout abandonner, ils vont tout investir sur Kylian Mbappé. Là, ils vont tout faire pour que Kylian prolonge. Vous avez vu Ils lui donnent un trophée, ils mettent sa photo sur le plus grand bâtiment de, de, de leur pays, hein alors que personne n'est au courant. Hein Toi, tu vas au travail comme ça, il euh, y a un bâtiment qui s'allume, tu vois la photo de, de, de, de, de je ne sais pas moi, Louis Ndoula. Tu dis, wesh, mais c'est quoi ce délire Tu vois Là, ils t'ont mis la photo du meilleur futur joueur. Tu comprends Parce que les Cristiano, les Ronaldo, là, quand ils ont commencé, on disait, ah ouais, putain, ils sont forts. Hein? Oh là là, ça commence à être intéressant. Hein? Après, ils ont fait 3, 4, 5, 6 matchs. On a commencé à dire, ah ouais, non, franchement, ils sont trop forts. Hein? Mais là là, ça fait combien de matchs 1000 matchs. Toujours pas de Coupe du Monde. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Hein? Voilà. Mbappé, il a ça en plus que eux n'ont pas. Et en plus de ça, vous savez très bien qu'il va remporter la Ligue des Champions au moins une, deux fois, voire trois fois dans sa carrière. Donc, commencez à rentrer dans le wagon en disant que Kylian Mbappé fait partie des grands joueurs de tous les temps et ça vient de la France. Soyez fiers de ça, bande de jaloux. Au lieu de tout le temps dire « ouais Kylian, va en Espagne, va en Angleterre, je ne sais pas quoi, fermez vos bouches là, bande de jaloux ».